Bon allez Loulou, il est 17h30, hein, là je vais quitter mon travail, mais avant de partir, je voulais vous montrer la plante que j'ai à mon bureau, c'est un aloe vera. Donc la aloe vera, j'en ai partout à la maison et puis j'en ai aussi au bureau. C'est une plante magique avec laquelle on peut guérir plein de trucs, hein, dont euh, bah, des petites brûlures, les petites blessures de la peau. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'on qu peut avoir... Des plantes de survivalistes un petit peu partout. Dites-moi si vous avez des plantes au bureau et lesquelles. Et je vous retrouve demain pour une vidéo plus long format que ces petits shorts qui sont faits pour s'amuser et pour vous faire un petit coucou quotidien. A bientôt